Bonjour à tous. Nous sommes le 9 novembre 2022. Euh, il n'est pas arrivé le balayage républicain aux États-Unis où on s'attendait vraiment à une, une vraiment une, une gifle importante au niveau euh, des républicains face aux démocrates. Euh, DeSantis a remporté encore la victoire comme gouverneur de Floride. Et euh, le reste, bon ben, c'est à peu près… c'est pas encore déterminé là au niveau du Sénat qui va prendre… Euh, le dessus, je pense, la Chambre des représentants, c'est les Républicains. De euh, ben, toute façon, ça va être à suivre. Mais on avait beaucoup, beaucoup d'anticipation. Je, je regardais dernièrement euh, les derniers jours, là, avant que l'événement arrive, avant que l'élection mi euh, demi-mandat américaine arrive, et on, on disait que ça, c est, c est cet événement-là pouvait changer le cours de l'histoire au niveau des bourses, au niveau mondial. Mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment sur les bourses, ben, on, a, on est rendu, je ne sais pas, comment de pourcentage, là, au niveau du Nasdaq, au niveau Standard Poor's, euh, le Dow Jones, c'est moins important, au niveau des baisses, là, mais c'est des baisses qui sont vraiment substantielles, et qui sont là depuis très longtemps, donc les événements qu'on a, euh, ça ne change pas nécessairement euh, le cours euh, de l'histoire, souvent les médias euh, euh, parlent de, de, de ça, comme « Ah, ça va changer, bien, Je pense que on est déjà en changement en ce moment, et vous le savez très très bien, ceux qui me suivent, ou si vous suivez d'autres médias, là, euh, euh, parallèles, là, euh, euh, qui n'ont pas le, tout, tout le même discours, vous savez très très bien que les choses ont, ont commencé à changer et c'est loin d'être terminé. Et ce que je voudrais faire tout simplement, euh, euh, c'est regarder avec vous ce qui se passe, parce que dans le fond, Elon Musk qui a acheté euh, Facebook, euh, Twitter, excusez, euh, qui était 7500, 7300, 7500 employés, je pense qu'il a fouté en dehors la moitié des employés, euh, en arrivant avec un lavabo, vous, aviez, vous avez certainement vu l'image, en tout cas, c'est pas ça que on, a, on, on fait beaucoup beaucoup de critiques d'Ellen Moss, vu qu'il a licencié beaucoup d'employés. Peut-être de la manière aussi qu'il veut amener un nouveau souffle à Twitter parce que Elon Moss est là pour faire des sous, tout simplement. C'est vraiment son plan. Il l'a dit. Il s'en est pas caché. C'est pour ça qu'il... Il demande 8$ à ceux qui veulent avoir un abonnement. Je pense que c'est authentifié moi, moi j'ai un abonnement à Twitter là je passe des je pas payer du 8$ pour ça mais ça me dérange pas je... c'est une entreprise privée en tout cas tout ça pour dire que euh, on est dans une vague de licenciements massifs un peu partout sur la planète surtout au niveau des technos euh, Facebook euh, Meta là ou... Euh, Zuckerberg est allé se planter, là, euh, avec son, son, son, son, sa petite, euh, son petit village méta, là, les petits bonhommes, là. Euh, Et lui, euh, je ne savais pas comment il y avait d'employés, j'ai suis sur 85 000 employés. Et là, hier, il a annoncé qu'il va supprimer, ben, c'est. Euh, 11 000 employés de ce qui... Euh, 11 000 employés, là, de... de, de, de, de ce 85 000-là, peut-être qu'il va y avoir d'autres suppressions, parce que, dans le fond, plusieurs entreprises, euh, surtout techno, là, depuis des années, vivent dans, en autarcie, dans des bulles, en croyant qu'on peut faire, qu'on peut mener une business euh, en n'ayant pas de profit, mais là, c'est un peu ce qui s'est passé en 2000, lors de, de la crise des techno là, la, la bulle des techno qui a éclaté, bien là, on assiste à ça, là. Et maintenant ça va pas très très bien, on va aller voir les graphiques à, à la fin, là. vous allez voir, constater par vous-même, je vous en ai parlé souvent, mais là, on est encore rendu là, euh, et il euh, n'y a rien qui s'est replacé au niveau de l'économie, il euh, y a un article que j'ai placé, les troupes en Angleterre sont-ils un présage de ce qui se pourrait se passer sur la planète, et euh, c'est ça qui est à surveiller surtout, là. Euh, on avait eu un petit, une petite remontée, c'est un rebond technique, mais en ce moment, on on continue une tendance baissière euh, et on est dans un marché baissier, il faut vraiment être aveugle pour pas le voir sur les principaux indices et aussi surtout euh, ben, au niveau des technologies, ça c'est là. Et euh, on a une remontée euh, assez impressionnante de l'or depuis quelques jours et... Euh, euh, au niveau de l'argent aussi, ça semble être un rebond. On va suivre ça, mais écoutez, euh, on a tellement. l'or et l'argent depuis deux, deux ans c'est tellement fait marteler à toutes les fois qu'on avait une montée, mais techniquement, ça semble bien. Ça semble être vraiment un, un rebond, mais on va regarder ça de, de près, là, tout à l'heure, en regardant les graphiques. Donc, euh, on va commencer euh, peut-être vous parler d'un. Euh, les, les, les, les articles que j'ai placés là, euh, ça c'est un peu ce que vous, j'ai placé là les derniers jours, mais j'ai euh, eu un peu de difficulté à suivre le, le, le, le, le momentum parce que j'ai été très, très malade. Donc euh, euh, ça, ça se trouve à être. Euh, euh, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va aller voir ça comme ça. Je vais peut-être le grossir. Ça se trouve à être tout simplement le le. le, le excusez, je mets mes lunettes, le, le, le produit intérieur brut là, qui, qui, qui monte, mais qui est toujours alimenté euh, par euh, l'injection monétaire. Et c'est des projections qu'on qu fait là, euh, au niveau du produit intérieur brut. Euh, on a eu ici la petite cassure, mais on, on, on croit quand même que le produit intérieur brut américain va continuer à monter, mais c'est sûr que c'est supporté avec l'injection massive de l'argent créé à partir de rien. Et l'article parle de la classe moyenne, assez intéressant. Et, oh, euh, regardez ça, ça se trouve être le, le revenu euh, annuel euh, euh, médian là, pour l'Atlas moyenne de 67 jusqu'à 2019. Bon, je ne sais pas si le graphique continue. Euh, les euh, les médians, les, les, les 20%, euh, et les, les, les, euh, le bas, les, les 80% on va dire ça comme ça. Là. 80% des, des personnes n'ont pas vu euh, leur revenu euh, augmenter d'une manière significative, malgré euh, l'effervescence des bourses depuis... On parle des années 80, là, euh, 90, on a eu une remontée, oui, mais pas très, très importante comparée aux 20 les plus riches euh, sur la planète qui se sont pleinement enrichis euh, avec la montée, surtout due aux bourses, aux investissements et aux injections massives des banques centrales. Euh, les plus riches ont plus les moyens de s'acheter des actions, des actifs euh, qui prennent de la valeur, tandis que les plus pauvres, euh, comme lorsque je parle d'actions, de, de, de, je parle pas nécessairement simplement d'actions, mais d'entreprises. De, aussi de d'immobilier et euh, eux profitent pleinement de ces montées de ces poussées euh, que les banques fédérales euh, ont fait un peu partout sur la planète pour les rendre encore plus riches et les plus pauvres eux qui ont de la peine à joindre les deux bouts ben là on se trouve à justement avoir un plafonnement euh, surtout depuis 2019. Il euh, n'y a pas eu un grand profit, là, même si les gouvernements ont injecté de la ont donné de l'argent. Ici, c'était la PCU, la PCRE. Mais euh, globalement, les. c'est un graphique américain, mais c'est un peu semblable au Canada. Il n'y a pas de, de montée importante au niveau du style de vie de la classe moyenne. Est-ce qu'on parlait au niveau de la classe moyenne, dans l'article qui en parle? Là, je l'ai lu là. Euh, on parlait que anciennement, la classe moyenne, c'était une classe où on pouvait se ben, permet d'avoir un, une maison, un auto et euh, tout le tralala, là, un peu vivre, peut-être dans les trente glorieuses, comme c'est arrivé dans les années 50 à... après, excusez, après la Deuxième Guerre mondiale, là, où on pouvait quand même euh, ben C'était un peu le rêve américain qu'on qu pouvait vivre, là, euh, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, les Américains avaient euh, euh, profité pleinement des deux guerres, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, en vendant beaucoup, beaucoup euh, aux, aux Européens qui, euh, qui avaient été détruits par euh, la guerre, là, les Allemands et l'Europe, les Alliés. Et les Américains sont arrivés à, à, en dernier, mais ont pu profiter pleinement de la manne que pouvait procurer la guerre en en faisant à peu près tout ce qui pouvait se, se faire pour euh, soutenir cette guerre-là. On parle des armes à feu, mais on parle aussi des, euh, des munitions. Euh, on parle aussi des vêtements, des, de toute la logistique que ça prend pour euh, faire une bonne guerre. Donc, <rire> les Américains ont pleinement profité de ces deux guerres, ben, la, la deuxième surtout, mais la première aussi, parce qu'ils sont arrivés en dernier, ils n'ont pas euh, subi les contre-coups de ces guerres-là. Et à cause de ça, ben l'argent était très, très euh, euh, euh, abondant aux États-Unis, de de 50 jusqu'à 70. En 70, on a eu le fameux euh, l'or qui avait été... Euh, depuis 1944, où on avait pris 35 dollars l'once, vous en avez parlé souvent, euh, un dollar, un 35 dollars américains pour un once d'or, c'était euh, la nouvelle euh, euh, plateforme là, mondiale là, où on prenait le dollar américain comme dollar roi, et euh, on, est, on avait appuyé ça euh, sur dollar, 35 dollars pour un once. Nixon est allé briser 171 en disant qu'il qui est à cause des dettes là, de, dues à la guerre du Vietnam, mais pour aussi peut-être se libérer de la pression de l'or, qui nous demande d'être plus disciplinés. Je parle nous, je parle des banques centrales. Donc euh, là, à partir de 71, il y avait la possibilité de créer l'argent qu'ils voulaient, les Américains, bien entendu, et le reste du monde a suivi. Et en 73, c'est la crise du pétrole, et c'est à partir de ce temps-là qu'on a adopté les, les, les arabes ont pleinement profité de ça parce que euh, ils se faisaient un peu avoir par un peu beaucoup avoir par euh, les entreprises américaines et ils ont mis un frein à ça et il y a eu une entente hein, où euh, les arabes euh, permettait qu'on achète euh, mondialement le pétrole, mais avec les dollars américains. C'est ce qu'on appelait les pétrodollars, et depuis ce temps-là, on est avec ça. Et c'est euh, la Russie, la Chine essaient de se départir, beaucoup d'autres pays essaient de se départir de cette hégémonie-là. Et c'est pas simplement le pétrole, c'est aussi les matières premières. Là. Donc, euh, euh, c'est ça, on revient nos moutons. Euh, la, la, les, comme je vous dis, la classe moyenne n'a pas profité pleinement euh, de toute cette montée depuis les années 80, là, où on a connu euh, euh, un effervescence au niveau des marchés boursiers, au niveau de l'immobilier, au niveau de tout. Et euh, là, ce qu'on dit tout simplement que les, les familles à bas revenus, là, et surtout les plus jeunes, là, euh, qui, ici on en parle, une petite statistique, c'est très intéressant, euh, pour ceux qui sont plus jeunes et plus pauvres, et... Euh, qui n'ont pas la possibilité, qui ne voient pas la possibilité un jour d'avoir une maison, tout ça, ou de voir l'avenir un, un peu... Euh euh, vivent une vie normale, ben, c'est eux qui sont les plus touchés par ce qui arrive en ce moment, par la montée des taux d'intérêt, par euh, l'inflation aussi. Euh, par contre, moi, je dis qu'il faut pas se décourager, il faut regarder en avant, même pour les plus jeunes, il faut pas tomber dans le, le, le, le, le découragement, c'est la pire chose qu'on peut se, se faire à, à notre vie et à, à, ceux, à nos proches, donc il faut regarder quand même en avant, mais au niveau des Américains, en ce moment, c'est eux qui qui soufflent le plus là, qui sont pas préparés à la récession, euh, parmi euh, ceux qui sont pas préparés à la récession, on parle partout là, ben, On a 40% de, de, de, de, de la population qui se trouve à être des la génération Z, les millennials c'est 31%, génération X 42-57 ans c'est 30%, et les baby boomers euh, c'est 27% qui sont pas préparés. Il y a beaucoup de retraités qui euh, sont tombés, euh, et c'est pas moi qui le dis, je l'ai vu dernièrement, je l'ai placé sur mon site, là, qui sont retombés dans l'endettement et là vivent beaucoup, beaucoup de stress à cause de l'inflation et aussi euh, peut-être qu'ils ont leur maison payée, mais ils doivent quand même euh, faire face à des montées de, de taxes euh, municipales très importantes et, et d'autres coûts, là, donc ça, ça pas de monter. et Souvent même, les... les, les les pensions ou en tout cas ce qu'ils ont ramassé ben c'est pas indexé au coût de la vie donc euh, sont perdants à long terme donc euh, on se trouve à être dans une, une situation qui est assez préoccupante pour l'avenir c'est pour ça que peut-être il faut penser à changer justement nos nos mentalités non pas pour euh, non pas pour euh, euh, pour essayer d'être positif euh, sans fondement mais euh, regarder... Euh, Comment qu'on pourrait s'en sortir dans euh, une nouvelle euh, une nouvelle manière de voir? Là, parce que, euh, on le sait que les choses vont changer. Euh, le système de Bretton Woods depuis 1944 euh, euh, est en place euh, pour euh, justement créer des distorsions. Euh, les banques centrales n'ont intervenu, euh, n'ont fait qu'intervenir depuis surtout 1987, là, euh, avec Alan Greenspan, là, Greenspan là, ce qu'on avait eu le petit crash, là, mais là on est rendu là, là. Et les banques centrales vont continuer à intervenir. Mais euh, probablement qu'on va avoir un changement de paradigme dans tout ce qu on, on, depuis tout ce qu'on a connu là, depuis 1944 là, et depuis surtout 2000 où les banques centrales ont investi massivement de l'argent dans, dans le système pour essayer de le maintenir. Donc on va terminer euh, avec, euh, je vais remettre l'écran comme ça, on va terminer rapidement avec les graphiques. Ah ben En étant dans l'art, on part avec ça. Un graphique, je vais aller voir, hebdomadaire. Euh, euh, peut-être, oui, euh, excusez, hebdomadaire, c'est ça, j'étais dans le, le graphique hebdomadaire au niveau de l'or. Euh, on va laisser faire les oscillateurs, on va regarder ça tout simplement comme ça. Ce qu'on vit en ce moment, là, c'est ce petit revirement-là. Là. Au niveau de l'or, c'est peut-être moins euh, euh, important là, comme montée, là, mais quand même, on est rendu aux 1 600 Et c'est au niveau du silver qui est plus impressionnant, là. Euh, je replace mes graphiques euh, ce sont, ils se déplacent euh... bon ça se trouve être ça ici la... il y avait une tendance à la baisse et ici on semble vivre un, un petit creux là on est rendu à 21 et 1 dollar américain bien entendu 46 au niveau euh, de l'once d'argent donc euh, ça va bien dans le sens que je, je peux pas vous dire qu'on va euh, connaître une remontée euh, immédiatement mais euh, quand même il semble avoir un revirement et surtout lorsqu'on regarde euh, euh, ouais on va, on va finir euh, peut-être avec le Bitcoin. Donc, ça va pas très bien. Mais euh, je voudrais voir le dollar américain. Est-ce que j'ai ça? Dx. ouais le dollar américain, lui, qui avait connu une montée... Mes graphiques sont vraiment... Il avait connu une montée assez importante depuis ici, le cru, là, avril 2021. Euh, là, on semble en retournement. Là. On va voir ce qui va arriver. Mais euh, oui, euh, le dollar américain, c'est arrivé plusieurs fois, y a eu des montées assez impressionnantes. Il n'est pas tombé... Euh, toujours immédiatement, là, mais on a eu de, on a fait du surplace un peu et commence à perdre des plumes moi je regarde simplement au niveau technique là, non pas au niveau fondamental euh, au niveau technique on commence vraiment à avoir euh, une, une fatigue de cette montée parce que dans le fond les taux d'intérêt c'est tout ça tout ça est relié aux hausses des taux d'intérêt des banques centrales surtout de la banque centrale américaine et là maintenant on se trouve à avoir une, une, une euh, euh, bon, Powell dit que il va monter les taux jusqu'à ce que l'inflation soit complètement complètement maîtrisé, moi je ne le pense pas parce que dans le fond il, il peut-être qu'il va continuer à monter les taux mais à un certain moment il va y avoir un, un pivot on appelle là. Euh, je ne sais pas quand que ça va arriver mais lorsque le pivot va arriver euh, on va voir ce qui, ce qui va se produire au niveau de, de, de cette distorsion économique mais ça pourrait être euh, vraiment laid et là les bourses euh, j'ai aucune idée comment que ça va euh, se revirer mais pour regarder rapidement, euh, on va regarder et ensuite, on est refiné par le Bitcoin qui, qui mange un solide coup. Euh, on est en tendance baissière encore, même si on a eu une petite remontée sur le, le Dow Jones. C'est encore plus impressionnant la remontée qu'on a eue. Mais euh, sur le Standard Poor's, il n'y a pas rien qui nous dit qu'on a changé de tendance. Au contraire, on continue la tendance baissière et on n'a pas eu de, de soubresauts importants. Euh, qui présage souvent de la veille d'un revirement. On n'a pas connu ça encore. Regardez ici, euh, ça, ça, se trouve être euh, 2000, euh, 2009. C'est des, des, des sauts importants là, de, de, de pessimisme qui font en sorte que qu'on a des ventes massives. On n'a pas encore connu ça. C'est un, un, un, une descente, lancinante et pénible, mais rien ne nous dit encore qu'on va vivre un revirement bientôt. En tout cas, techniquement, on ne le voit pas. Et je voudrais finir tout simplement avec le pauvre Bitcoin qui, euh, comme je vous dis, moi, je n'investis pas dans le Bitcoin. Ceux qui investissent, euh, c'est... Euh, bon, je ne dirais pas vos risques et périls parce que... Mais en tout cas, moi, je n'investis pas, mais euh, en ce moment, le Bitcoin, euh, c'est un nouveau creux. Et on ne sait pas où ce où ce que ça pourrait aller. Et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les derniers jours, l'or et l'argent ont pris du galon. Parce que dans le fond, peut-être qu'on veut, l'Ethereum c'est la même chose. Mais c'est pas le cru qu'on a connu dans l'Ethereum. Donc, euh, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Par contre, c'est fragile au niveau du Bitcoin. Et comme je vous avais dit souvent, le Bitcoin a tendance, en tout cas c'est ce qu'on a constater euh, euh, a tendance à suivre euh, le, le, les technos là. Euh, vraiment si on met en parallèle euh, un parallèle euh, de Nasdaq ou euh, les graphiques la plupart des graphiques technos ben on a quand même une similitude et euh, c'est ce que je pense là dans le fond là on était dans une folie les NTF aussi les petits les petits gifs là, ou euh, les petits dessins qu'on vendait une fortune c'est tout tombé ça donc euh, la, la folie techno autant euh, qu qu'est-ce on a connu en 2000 là, au niveau de la bulle des technologies? Bien je pense que c'est en train de désouffler. On va voir qu'est-ce qui va être la suite des choses, mais euh, il faut continuer à surveiller l'or et l'argent parce que je ne sais pas si c'est un vrai revirement ce fois-ci, mais euh, si c'est un, un revirement puis on a une panique à l'achat, ben, on pourra avoir une montée très, très importante des métaux précieux. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.